Dans cette vidéo, nous allons définir ce qu'est la double distributivité et utiliser cette notion à travers plusieurs exemples illustrant chacun une méthode différente pour la mettre en œuvre. La double distributivité est une notion que vous pratiquez depuis longtemps. Effectivement, dès lors que vous posez une multiplication telle que 28 x 47, vous utilisez la double distributivité. Regardons cela en détail et calculons. 7 unités x 8 unités, c'est 56 unités. 7 unités fois 2 dizaines, c'est 14 dizaines. 4 dizaines fois 8 unités, c'est 32 dizaines. Et enfin, 4 dizaines fois 2 dizaines, c'est 8 centaines. Ce qui donne, lorsqu'on fait la somme, 1316. Nous venons d'utiliser la double distributivité. Pour mieux comprendre, voici cette propriété. Soit A, B, C et D, 4 nombres. Alors, le produit de A plus B par C plus D est égal à A fois C plus A fois D, plus B fois C, plus B fois D. Fort de cette, cette propriété, réécrivons l'exemple précédent. 28 fois 47 peut s'écrire 20 plus 8, facteur de 40 plus 7. En utilisant les notations de la propriété, A vaut 20, B vaut 8, C vaut 40 et D vaut 7. Si on applique cette propriété, ce produit s'écrit aussi 20 fois 40, plus 20 fois 7, plus 8 fois 40, plus 8 fois 7 on retrouve les quatre produits de la multiplication posée qui valent respectivement 800, 140, 320 et 56. Et leur somme est bien 1316. Démontrons maintenant cette propriété en utilisant la distributivité simple. Pour cela, posons K qui est égal à A plus B. Alors notre produit s'écrit K facteur de C plus D et se développe en K fois C plus K fois D. En substituant un cas à son écriture initiale, on obtient alors l'expression suivante. Et en la, la développement, on obtient la propriété précédemment donnée. Faisons maintenant fonctionner cette double distributivité avec un premier exemple algébrique. Et pour cela, développons x-3 facteur de 2x plus 5. Comme dans la démonstration précédente, posons k égal x-3. Alors notre produit s'écrit k facteur de 2x plus 5 et se développe en k fois 2x plus k fois 5. En substituant à k son écriture initiale, on obtient alors l'expression suivante. On développe l'expression obtenue. x fois 2x, c'est 2x carré, moins 3 fois 2x, c'est moins 6x, x fois 5, c'est 5x, et moins 3 fois 5, c'est moins 15. Et après réduction des termes en x, on obtient l'expression 2x carré moins x, moins 15. En fait, la double distributivité consiste à multiplier deux nombres entre eux. On peut rapprocher cela du calcul de l'aire d'un rectangle, pour lequel on multiplie deux nombres positifs, la longueur et la largeur. Voici un exemple qui illustre ce point de vue. Développons 3x plus 1 facteur de 7x plus 2, avec x positif. Calculer ce produit revient à calculer l'aire d'un rectangle de longueur 7x plus 2 et de largeur 3x plus 1. Chacune de ces deux dimensions peut se décomposer comme somme de deux longueurs, comme l'illustre ce schéma. Pour calculer l'aire de ce rectangle, il suffit alors de calculer les aires des quatre rectangles qui le composent. L'aire du rectangle de dimensions 3x et 7x est 21x L'aire du rectangle de dimensions 3x et 2 est 6x. L'aire du rectangle de dimension 1 et 7x est 7x. Et enfin, l'aire du rectangle de dimension 1 et 2 est 2. Ainsi, l'expression 3x plus 1 facteur de 7x plus 2 est la somme de ces quatre r, c'est-à-dire, après réduction des termes en x, 21x plus 13x plus 2. Remarquons que ce raisonnement peut aussi être étendu à l'utilisation de nombres négatifs. Voici pour terminer un troisième exemple qui présente une manière originale et très efficace de développer avec la double distributivité. Il s'agit de poser la multiplication de la même manière qu'on le fait avec des nombres. Il suffira juste de considérer les signes des facteurs utilisés. Développons 2x-5 facteur de 3x-4. Posons l'opération et calculons. –4 fois –5 c'est 20. –4. 2x c'est moins 8x. On se décale d'un rang comme on le ferait d'une multiplication avec des nombres et on continue. 3x fois moins 5 c'est moins 15x. 3x fois 2x c'est 6x. On somme. Pour les constantes on a plus 20. Pour les x on a moins 23x. Et pour les x2 on a 6x. D'où le développement. Voilà donc trois méthodes efficaces pour ne plus paniquer avec la double distributive.